Le jour où j'ai connu la date de ma mort, c'était à Montréal auprès d'un moine tibétain que j'étais allée voir pour euh, gros problèmes de dépression. En fait, pendant que je lui parlais de, mon, de ma dépression, il a pris un bout de papier, il a noté quelque chose, il l'a plié en quatre, il m'a dit « Ici, j'ai un don, je l'ai hérité de ma grand-mère, j'arrive à savoir la date de décès de chaque personne. Ici, j'ai la date de décès. Est-ce que tu veux le prendre pour savoir quand est-ce que tu vas mourir Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Je veux savoir pourquoi, explique-le-moi. Mais avant, j'aimerais juste te poser une question. Quand tu vas connaître ta date de décès, est-ce que tu trouves que tu as bien vécu Est-ce que tu, es... tu vas partir avec des regrets Est-ce que tu as réalisé tout ce qui te tenait à cœur Au bout de la troisième question, j'ai éclaté en sanglots parce qu'à toutes ces questions, ma réponse, même si je ne l'avais pas dit à haute voix, était non. Je partirai... À l'époque, je serais partie avec beaucoup de regrets, beaucoup de non réalisations, beaucoup de choses inachevées, euh, beaucoup de choses que j'ai gardées sur le cœur, etc. Et ça a été une des plus grosses claques que j'ai jamais prises de toute ma vie. Donc après, j'ai pris le bout de papier et j'avais décidé que j'allais euh, prendre ce bout de papier. Et il m'a dit « Mais pourquoi tu veux le prendre ?» J'ai dit « Parce que finalement, ça me c'est rien, mais, mais c'est énorme en même temps parce que si je sais quand est-ce que je vais mourir, en fait, je vais mettre les bouchées doubles. Je vais, je vais dire aux gens que je les aime, que je les aime. Je vais peut-être faire les voyages que j'ai toujours reportés. Je vais euh, peut-être attaquer la passion que j'ai toujours voulu faire et que j'ai toujours reporté au calendrier grec, etc. Et en fait, quand j'ai ouvert le bout de papier, il n'y avait rien. Il m'a dit ça, c'est un don que seul notre créateur a. Mais pour moi, c'était une manière de te réveiller. Et ça m'a énormément réveillée. Alors, à moi de te poser la question. Si demain, tu devais savoir quand est-ce que tu allais mourir, qu'est-ce que tu emporterais avec toi comme regret Quelles sont les choses que tu n'as pas peut-être réalisées Quels sont les rêves que tu as abandonnés Quelles sont toutes les belles choses que tu aimerais faire que tu n'as pas eu le temps de faire Laisse-les-moi en commentaire et surtout, prends-en conscience et fais en sorte pour que ça ne se produise absolument pas. C'était Nahid Rachel.